On va aller aujourd'hui dans l'écurie de ce mot qui est par là, je me trompe à chaque fois. Euh, voilà, j'espère que vous m'entendrez bien avec le masque. C'est un peu... On va passer devant toi pour pouvoir ouvrir la porte, d'accord Bella, ouais. et voilà le ratelier qui est là, on revient avec moi de l'école, une petite écurie. Ouais, c'est encore une écurie mais il n'y a pas de chevaux pour le moment. Il n'y a pas de chevaux dedans, et voilà non. la céleri. Oui, tu veux chercher le matériel de Bella. Ouais. De quoi est-ce qu'on a, de quoi est-ce qu'on a... À ah, l'école une corde. Ah. L'école de Bella. Et la corde. Et la corde. Ah, okay. Et... Bon. Et... Voilà. Est-ce que tu aimerais aller avec Bella Et faire un tour de la Un tour de la ferme Ouais. On la prend ensemble alors. Voilà. On va partir comme ça C'est moi qui décide de ce qu'on fait à chaque séance. Et ça se trouve que c'est bien. Et de quel cheval on prend aussi Et de quel cheval on prend. Et là il y a encore... Un grand une grande piste extérieure euh, que je vous avais montré euh, dans une autre vidéo ils sont vraiment bien ici les ce c'est vraiment euh... oui oui oui quand, quand j'avais quand j'étais tout petit ah ouais. comme ça alors que tu arrives à faire une préparation ouais mm -hmm. et comment tu te sens toi quand tu viens ici bien qu'est ce que ah, oui c'est et le ils sont en train de manger leur fond ils ont des noms ici que je n'en tiens pas Les voilà. Voilà, le premier c'est tout. Et deuxi la deuxième, c'est pas Et moi, ça me détend de me balader avec Bella. Ouais. Et voilà Bella. Pas mes oreilles là. On l'a Oui. Ouais. Hop, merci. Oui. Ok, vas-y. Dis donc, c'est qui qui fait du bruit comme ça Je tourne. Oui. Donc, hop, on peut faire. C'est de sonne. Voilà. Allez, Martin de pousser la porte. Allez. Très bien, t'inquiète ça. Voilà. Il va reculer. Allez, Boston. Ok. Recule. Recule. Vas-y, Martin, tu vas me faire reculer. Ouais. Super, ça, Martin. Cool. <rire> Allez, Allez. Attends, je vais le chasser un petit peu. Hop, hop, voilà. Vas-y, Martin. Un tout petit peu plus tu dois chasser, hein. Je vais aller vraiment tout droit. Je peux te ramène de là, mais jusqu'en allez. Voilà, vas-y, Martin. Deux, deux, deux, deux.